<rire> euh, J'imagine que vous le savez déjà tous, mais la date du festival des sports approche. Vous devez donc réfléchir à ce que vous ferez à cette occasion. C'est déjà le festival des sports S'il est organisé à l'automne, il tombera en même temps que le festival de la culture. Alors on le fait toujours en mai. Merci Ryuta. Et qu'est-ce que tu vas faire, Ryuta Je n'ai pas encore décidé, mais sans doute la course a trois pattes. Il faut bien qu'un oiseau se dévoue. Dei Ryuta, c'est vraiment ton esgail. <rire> Okosan fera le marathon. Oui, est-ce qu'il fera Tu as beaucoup d'endurance, Okosan. Et toi, Sakuya Tu ne t'attends quand même pas à ce que je cours, si C'est le festival des sports. Tous les événements organisés exigent de courir. Et cheerleader, les majorettes cherchent un chef, je crois. Alors, Mailira, mmh. euh, enfin Samy du coup, euh, c'est euh, la même course à trois pattes que dans la vraie vie. Du coup, ça va être euh, deux personnes qui ont une patte, du coup, et pas une jambe, attachée entre elles. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. En gros, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et euh, ça, ouais. du coup, je ne sais pas si ça va être pareil dans le jeu. Donc voilà. En gros, donc deux pigeons seront côte à côte euh, et auront euh, une genre la patte droite d'un pigeon et la patte gauche de l'autre pigeon attachées et vont devoir avancer comme ça. Je t'en prie. Et c'est le sport le plus nul de la terre. <rire> Dédé. Avec la course en sac. La petite course en sac. Attends, est-ce qu'il a... Non, je crois pas qu'il y en a cette fois-ci. Je sais plus. J'essaie de me souvenir, mais je crois pas qu'il y en a. Bon, on reprend. En outre, le poste de premier secours manque de personnel. Tout oiseau encore indécis, sera le bienvenu. Ding ding, c'est tout pour aujourd'hui. On se demande pourquoi on nous dit tout ça. Ryuta s'est inscrit à la course à trois packs parce qu'il est chiant comme un mort. Okosan au marathon parce qu'il est gigaspeed. Et Sakuya sera cheerleader. Euh, parce qu'il est beaucoup plus faible que ce qu'il voulait croire. <rire> <rire> Yuya s'occupera sans doute du poste de son premier secours. Je rappelle que Yuya, c'est le fuckboy premier qu'on a vu au début et qui t'appelle normalement. Le frère de, de Sakura. Yes. Et moi Qu'est-ce que je vais faire Il faut que j'y réfléchisse. La meuf, là, bon, elle a deux neurones. C'est bon, non, excusez-moi, elle a 50 d'intelligence. On peut <rire> lui trouver un truc à faire. Aujourd'hui a lieu le festival des sports. Et je ne me suis toujours pas décidé. Alors je vais. Évidemment. Je vais. On va faire quoi Faire et la course à trois ziens. pattes, courir le marathon, être majorette à la des premiers secours ou à la bibliothèque. Donc, le premier, euh, la course à trois pattes, c'est Ryuta, le marathon, c'est Okosan, la majorette, c'est euh, Lebel, les premiers secours, c'est Yuya, et les bibliothèques, c'est Nagaki. <rire> y'a Paul qui a dit un de ouf. <rire> <rire> Mais pourquoi tu veux yeah. plus son Ryuta, toi il y a 3 votes bibliothèque déjà sur 4, c'est pas mal. Ah non, 5 Oh oui, non mais Fly aussi. rejoindre Nagaki, donc... Euh, Fly, ça, mais quel bibliothèque pour ça aussi. Bon, oh je... oui, oh, tout le monde veut la bibliothèque. Euh, allez, hein, vas-y. <rire> mais, mais franchement... C'est euh... pris un calmette. C'est <rire> Je tiens à dire que je connais que deux personnes dans... Deux types de personnes dans... Non, trois. Soit les gens qui ont date Ryuta, et en général, ces gens-là ne sont pas été mes amis, s'ils ont fait de la route en <rire> premier. Ceux qui ont date euh, en premier... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le bel, qui en général sont des personnes sassies. Puis après, il y a les autres, les gens purs, avec un grand cœur, qui ont voulu date Negiki en premier. Donc on va date en premier. Je sais qu'elle est parler de Cousin. Non, Cousin, c'est le meilleur, mais il est underrated. <rire> en mai, c'est déjà presque l'été. Il fait trop chaud. Je crois que je vais rester à l'ombre dans la bibliothèque. Ah, <rire> ça va mieux! C'est agréable cet air-conditionné, mais c'est vraiment indispensable Il n'y a pas un seul oiseau ici Get a fucking clou, putain, c'est la troisième fois Coup comme une brique Il n'est pas allumé. Oh. C'est encore grosse surprise, c'est la troisième fois qu'elle le <rire> voit là C'est toi, ont Qui date Ryuta T'oublies les teubés qui n'ont voulu date personne. Alors écoute, on fera cette route à un moment et les gens verront, donc pas de spoil. C'est toi, Obi-Wan Waouh Il m'a appelé par mon nom Ouais, même toi, hein. t'as pas rendu les livres, il se souvient. une souvenir, hein. Il n'allume l'air conditionné qu'en juin. C'est juste qu'il fait plus frais qu'au dehors. Hein C'est pour ça Il faut reconnaître que ce serait bizarre de dépenser de l'argent pour rafraîchir une bibliothèque où personne ne va. Et au mois de mai en plus. Hein. C'est bon, putain, mais, Vraiment, putain, m'énerve. Au fait, tu ne participes pas au festival, Nagiki Et toi Euh... Je n'aime pas être dehors, alors je reste ici qui nous perd. Oui c'est moi Biwen putain Paul. <rire> je n'aime pas être dehors alors je reste ici. C'est tout. Ah. D'accord. Nagui qui c'est Hermione Granger. Oh merde. <rire> euh, euh, pourquoi tu t'assois à côté de moi Ça te dérange Pas vraiment. Euh, tu sais quoi le président du Conseil des élèves s'est fait avoir. Il s'occupe des majorettes et désolé. Non, continue. Et j'ai passé la journée à lui raconter tous les petits potins du festival pendant qu'il lisait. Je ne sais pas s'il m'écoutait vraiment, mais ça n'avait pas l'air de le déranger. Enfin, je ne crois pas. Pring non mais Obi-Wan, mais non non non non non, non. <coughs> ma meuf a survécu à l'apocalypse. Elle, elle a la force de Hulk, et elle a deux neurones, c'est tout. C'est juste mmh, ça. Mmh. Le premier obstacle pour les élèves parvenus jusque-là est le parcelle de milieu de trimestre. Nous avons le résultat aujourd'hui, mais je n'ai pas très bien réussi. Oh ah Oui. Vous avez bien travaillé. Continuez comme ça et vous réussirez. Mais que dalle, j'ai 5 ans d'intelligence. Ah oui, c'est parce qu'on allait à un cours. Du coup, c'est bon. <rire> un jour, peut-être, l'élève dépassera le maître. J'adorerais voir ça. Il faut croire que je m'en étais bien sortie après tout. Et en plus, Monsieur Nanaki a l'air content de moi. Youpi Eh ben, mmh. Putain, c'est bon, j'ai eu 5 en maths. Tout va bien. Maintenant que sauver. le festival... Ouais. Tu disais quoi Moi, je disais, te voilà sauvé. Ah oui, non c'est bon. Hein. Alors, je te dire que là, on est le 6 septembre. Voilà. Maintenant <rire> que le festival et les parties sont passées, la routine reprend le dessus. La chaleur de l'été en plus. Ah non, excusez-moi, on est le 9 juin du coup. Voilà. Oh je veux plus rien de voir. Oui, c'est genre. De... <rire> Écoute, ça fait 69 quand même Nice. <rire> Les pigeons ont une drôle de quand le temps est humide comme ça. Tiens, un autre attroupement d'oiseaux devant la salle des profs. Qu'est-ce qui se passe Oh, il y a Yuya. Yuya, qu'est-ce qui se passe Salutations Obi-Wan Brian a remporté son septième concours oh, oh oh Brian Et il me montre une officielle sur le tableau des professeurs. Ça dit, Brian, le premier pigeon intelligent à nouveau couronné. Brian Ne me dis pas que je ne sais pas qui c'est. Le nom me dit quelque chose mais... Il tient le blog le plus célèbre au monde quand il a commencé, les oiseaux n'étaient pas encore très intelligents. Je tiens à dire, parenthèse que le blog de Brian existe vraiment. Il y a vraiment une page sur le blog de Brian. Je, je vous invite à aller la voir après le stream. Mon oh, dieu. C'est un écrivain doué qui connaît parfaitement les oiseaux. C'est lui qui a eu l'idée de baptiser les Jeux Olympiques pour les pigeons Jeux Pigeolympiques. Olympiques. Excusez-moi, il faut que je fasse une pause. J'ai oublié ce jeu de mots. Il est très influent et ce nouveau nom a été aussitôt adopté. Tu n'ai qu'à faire une recherche sur lui, ma belle. Essaye avec Brian Pigeon. <rire> bon, alors, vous allez Google Brian Pigeon, et vous irez voir ce, ce, ce, ce pigeon maître, euh, maître de la plume. Je <rire> suis désolée, on arrête des froisse. <rire> D'accord. Attends, je vais envoyer ça dans le chat. Hein. Vas-y. Il est au moins 10 <rire> au tel Brian. Putain <rire> Donc voilà, pigeon blog pour, voir pour que, euh... Attends, je vais recliquer dessus. Hein. Oh là là, trop bien Attends. Est-ce qu'il y a des nouveaux postes Au dieu, je crois qu'il y a des nouveaux postes. Oh Il y a des nouveaux postes Ah oh Je, posts. Oh posts, je fais pas, ouais, je fais pas. C'est bah, on a du 21 octobre 2017. Hein. Oh là là là là, mais je vais regarder ça après le stream, moi. Oh mon dieu, la vie est belle. <rire> Très bien. Oh, oh La pause déjeuner est presque finie. à plus tard, Obi-Wan. C'est une belle journée, j'ai l'impression de briller comme le soleil. Je me demande ce que je vais faire pendant la pause. Alors, aujourd'hui, on va à la boutique, à l'infirmerie ou à la cafétéria. Je vous laisse choisir. Parce que moi, je sais qui vous voyez là-bas, donc je veux pas vous influencer. Alors, ça va être déjà infirmerie on a compris l'orientation. Mais... Euh... Ils veulent tous pécho à l'infirmier, quoi. En même temps, je comprends, tu sais ah, qu'est-ce qu'ils en font. Armington, ah, le... <rire> la cafette pour prendre du café. Mimi, je viens de taper mon cœur avec mon poing parce qu'on se comprend, toi et moi. <rire> Coca qui dit arrête. Arrête, <rire> Armington. <Attends>, <rire> trois an... trois ok, donc, 3 enfermeries, 3 cafettes pour l'instant. Bon, bah, du coup, Fly, faut il faut qu'il nous départage, hein. Il va non, dire bibliothèque. Là, on. Bibli... Évidemment... Y'a pas de bibliothèque <rire> Café Ok, mec, bah c'est ça Ah, il se fait franqueur <rire> Allez, c'est parti Caféterien Allez, cafète Un riz sauté à moitié se mord Quoi Miam Mon plat préféré oh <rire> Non Est intolérable Une contrefaçon Une tromperie éhontée Tiens Une voix familière Ceci n'est pas du pudding. J'ai compris. Tu l'as déjà dit. Allez, viens. On va manger dehors. C'est interdit de faire du bruit ici. Qu'est-ce qui se passe Non que je n'ai pas déjà compris que tout ce tapage. Okosan a vu le pudding et ça l'a rendu dingue. Je l'ai empêché de faire un massacre, mais aïe Arrête oko oh, Lâche-moi immédiatement Mon voltage colérique et grimpe en flèche <rire> Aide-moi, Obi-Wan! <rire> <Your my only. rire> <rire> <rire> euh, euh, euh, euh, bon du coup, est-ce que oui, oui, Artoo, Obi-Wan, Zodonglio. T'as dit quoi Le Edmo Obi-Wan, il est quand même parfait, franchement. Enfin, <rire> Help me Obi-Wan, Zodonglio. <rire> Alors Alors. Laisse-moi faire ou lèche-le J'ai compris, lèche-le putain, à l'aide. <rire> Alors. Euh... On a déjà deux, lâche-le. Tout le monde veut lâcher. Yes, allez, allez Allez Allez, allez, allez, lâche lâche-le Lâche-le Tu te souviens que c'est un pigeon-pens C'est quoi le rapport Eh hey <rire> <rire> Silence Rustre Mais <rire> Okosan, voyons Petit bruit de vaisselle cassée. Une fois libéré, Okosan saccage la cafétéria puis il revient vers nous, l'air content de lui. Je l'aime tellement. quand ça ne vous chérie, jeune demoiselle, mais aucune contrefaçon de Pouding ne saurait être tolérée. Très bien. San dans la forêt et mon village des Tatara, notre amour est pur. Emporte moi Yakuru. Qu'est-ce que tu racontes Obi-Wan? Si, si, si, si quelqu'un prend la référence de Wib, je prends. C'est qui ce oh. Yakuru? Bah, merci Régulat merci de poser les vraies questions. Alors, j'ai mon bot qui, qui demande d'être respectueux, c'est pas moi qui faut, qu faut dire ça, c'est Oko-sam. Hum. Aujourd'hui, on a droit de plusieurs choix de cours, donc aujourd'hui, on fait quoi Eh, on a quand même 16 ans d'intelligence, hein. ça, ça décolle un peu, lentement, mais sûrement. Mimi, smart boy <coughs> Attention Putain, mais attends, j'avoue, on est plus intelligent qu'on a de charisme Putain, ça craint! <rire> bon, on fait quoi? Les petits amis, hein gym! Okosan! Oh, Putain, Xéa. <rire> Encore des maths! <rire> Musique, oh là là! You are torn apart! On est qu'à 16! <rire> Et Alors, un Il veut être 200 de <rire> cul! <rire> Parce qu'on a lu le bruit! Ah, oh, mais ouais je pense qu'on on, on est vraiment gagné de l'intel grâce au blog de Brian! Oh Putain, wow. mais je sais pas quoi faire, on fait quoi? Putain, Balkan je sais pas, j'arrive pas à compter, moi j'ai pas fait maths Alors, dans ma vie! On a une gym, deux maths, deux musiques! Musique. Ah, salut Samy Bon, du coup, on Matt. va... Ah, Matt, mais oh mon dieu, mais... Il y a de encore égalité entre maths et Musique. Quelqu'un <rire> qui n'a pas encore voté. Bah, alors que Zéa, La prochaine 30... personne qui parle... Mais non, parce que c'est c'est déjà... Math, OK Maths, okay. OK. Allez, c'est parti. Rode toute de de cuir. Je me demande toujours à quoi ça sert d'étudier les maths. Traduction. Et à présent. Nous pouvons tracer la perpendiculaire à. C'est un cours de maths ou de sieste Et là, on est devenu Einstein. plus intelligent, t'as vu ça Obi-Wan est monté d'un niveau, intelligence augmentée de 5. On a dépassé les 20. On m'appelle Einstein dans le business.